On va jouer sur Pokémon XD le souffle des ténèbres, c'est parti Je m'appelle Eden. Je n'ai pas changé. Alors, voilà. Coucou, on me voit sur l'écran. <rire> C'est pas séisme, c'est un combat d'essai là. Wow. Je me connais en Pokémon maintenant, depuis le tôt. Allez, encore un coup de séisme. Ça devrait le faire. Être... Ça ira pour aujourd'hui. Qui me parle Ah, fin de Oui, chef, c'était un combat bien mené. Eden, tu as développé des compétences de combat très impressionnantes. Je veux dire, ta façon de gérer ce grand Pokémon en gardant ton sang-froid, c'était impressionnant. Tu l'as commandé comme si c'était ton Evoli. Tu ne crois pas qu'il est temps pour toi de dresser d'autres Pokémon en dehors de ton Evoli Ah, bah, ben, si. Donc je vais commencer <rire> Ah, j'ai un petit pépé là Tiens Eden, tu as fini ton entraînement d'aujourd'hui Tu dois être fatigué J'ai regardé ton combat Mon petit Eden, tu es devenu un vrai jeune homme Eden, tu si sais, seulement ton père pouvait voir à quel point tu as grandi Oh, excuse-moi, je n'aurais pas dû Ne fais pas attention s'il te plaît. T'inquiète pas, il va le voir. Ah, bonjour Eden, bienvenue. Je rédige un résumé sur les bases des combats de Pokémon. Comme je disais, ce sont des informations de base en grande partie. Mais si tu veux y jeter un coup d'œil, j'écris mon résumé sur le tableau blanc. Après, tous les bases sont importantes. Ouais non merci, j'ai pas envie de... taper plein de lectures... <rire> On a déjà pas mal... Salut Eden, tu as fini ton entraînement Eden, ceci est le bureau du directeur, tu voudrais rendre visite au professeur Cyrus Haha, <rire> ne sois pas aussi formel Lily... Mais... Ah oui, j'ai entendu le moniteur de combat faire ton éloge Eden... J'ai entendu dire que ta technique de combat s'est énormément améliorée récemment. C'est extraordinaire, Eden. Je pense que je n'aurai aucune chance face à toi. <rire> je voudrais qu'on veille à ne pas les courir des loges tout le temps. Sinon, mes enfants vont devenir infernaux. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Lila et Eden sont tous les deux des enfants merveilleux. Donc apparemment j'ai une petite sœur, une grande sœur. Au fait, je ne me rappelle pas avoir vu Lila depuis le, le, le déjeuner. Eden, je ne veux pas t'ennuyer, mais pourrais-tu aller à la, à la recherche de Lila Eden, je pense que tu es déjà au courant, mais en ce moment, nous sommes très pris par plusieurs projets de recherche arrivés en phase critique. C'est pourquoi je ne peux pas me dégager de mes responsabilités. Peux-tu chercher Lila, mon chéri Bah oui, hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Merci, je compte sur toi. Je ne crois pas qu'elle doit être partie bien loin, mais au cas où, va voir dehors. Je suis désolée, Eden. Après cinq longues années, ce projet arrive enfin dans sa phase finale. Nous avons besoin de ta mère ici, c'est un moment crucial. Ah oui, j'ai laissé un. Un poad, je sais pas si, je sais pas ça se dit comment. Un poad, dans ta chambre. Eden, va le voir. poid signifie Pokémon Assistant Digital. C'est un appareil électronique très utile. Tu peux utiliser un poad pour le mail. Entre autres choses, je suis sûr que tu trouveras ses nombreuses fonctions utiles. C'est simple d'utilisation, je suis sûr que tu n'auras aucun problème à l'utiliser, Eden. Ce jeu là les gars, j'y avais joué il euh, plus de je dirais 15 ans maintenant. Il me semble que c'est mes parents. Euh... Mais, voilà, c'est une petite soeur que j'ai. Je... Donc il faut que je trouve ma chambre, c'est ça Je vais prendre l'ascenseur. Ouais, 10-15 ans je dirais. Eder aime. Oui, au laboratoire Pokémon nous menons une grande variété de recherches sur les Pokémon, leur écosystème et leur technique de combat. Ah, c'est toi Eden, tu m'as fait une peur bleue. Il ben, fallait pas dormir. Hein. Elle travaille Eder. Salut toi Eden. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Comment ça va? Eh bien, je travaille sur une machine permettant d'attraper des Pokémon. Elle est enfin presque terminée. Je dois me concentrer pour la terminer. Oh il se répète, hein. Il a dit terminer deux fois dans, la... dans, son... dans sa phrase. Bon, je vais... je vais aller là. Allez. Et hey, Eden, tu n'étais pas avec Lila? Je l'ai vu avec son limite tout à l'heure. J'ai cru que tu étais avec elle. Non, je la cherche. Faire euh... le tour. Ah, il y a un objet là. Tu joues Pokémon, c'est mon préféré, mais de tous ceux qui existent, les gars. Il a beau être vieux... Euh... Je crois que c'est 2010. Euh... Oui, donc peut-être pas 15 ans quand même parce que j'ai. <rire> donc s'il si est 2010, ça doit faire euh... 9-10 ans alors. La dernière fois que j'ai joué. jouer. Je cours, je, je cherche. Ah. Cette chambre est à Eden, mais récemment, on dirait que sa petite soeur l'a envahie. Il y a quelque chose sur le bureau. Ah, c'est le poids. Ah, j'ai du courrier. Si tu lis ce mail, c'est que tu as obtenu le poids. Et, et en les diverses fonctions. Au fait, Gwendal a joué à cache-cache avec Lila. Pourquoi n'y as-tu pas lui parler Bah, c'est d'abord que je la trouve. J'ai trois potions. Ouais, j'ai pas besoin de faire des siestes pour le moment. Hein. <rire> ok, bah ma chambre elle est moche, elle est toute petite. Et là. Je vais pas aller par là le... il y a quelqu'un là ah tu m'as fait sursauter ah oh, c'est toi Eden. c'est moi gwendol tu cherches lila on est censé jouer à cache-cache en ce moment mais elle doit être par là non hein elle est peut-être partie chez le docteur barjok et habite dans un bâtiment lila est top à cache-cache, j'aimerais bien qu'elle me trouve rapidement. Mon dos commence à me faire mal. Je crois qu'elle a abandonné. Parce que si elle est partie dans un manoir... noir, salut Eden. Il y a du bruit dans le salon. Je vais aller voir ce qui se passe. Le journal télévisé vient de commencer. Quelque chose a dû se produire. Allons voir Eden. Voici une journal de Londres. Les autorités n'ont toujours pas retrouvé le cargo Libra depuis sa disparition soudaine au large du front pareil. On n'a signalé aucun débris en mer, ce qui aurait pu indiquer le naufrage du bateau. Les autorités ne parviennent pas à expliquer sa disparition. La musique est horrible, je trouve. De nombreux Pokémon étaient signalés à son bord. Leur sort est préoccupant. Wow, un cargo transportant des Pokémon a disparu sans laisser de traces. Est-ce vraiment possible Je trouve ça dur à croire. Salut Psycho Quack Je suis allé là J'ai deux. J'ai Et j'ai pas de Pokémon moi sur moi là. Ah si j'en ai volé. Scooter Ah, le manoir Ah oui, je me souviens que je flippais euh, Quand j'étais petit Quand je jouais et puis j'arrivais là là, Au manoir Je me souviens que j'étais pas à l'aise bon, Maintenant j'ai plus peur hein. Ah bon, par là. Je fais le tour Attendez, qui va là Oh, petit monsieur à cheveux bleus. Tu es sûrement un voleur. Darius va te remettre dans le droit chemin. Ne bouge pas. Darius, c'est mon nom. Darius est l'assistant numéro 1 du docteur Barjol. Darius est le seul assistant, donc Darius doit être le numéro 1. voilà, oh, c'est parti. Oh, les lunettes de nuit <rire> cool il y a un trouillon. C'est facile non yeah. Il y en a un autre ou pas Mais non, c'est déjà terminé. Si Darius a perdu, tu ne passes pas. Hein Une observation minutieuse montre que le sujet est un enfant. Le sujet n'est donc pas un voleur. Maintenant qu'il s'en rend compte. <rire> Darius aurait préféré que tu t'annonces. Tu es Eden Darius te présente ses excuses pour avoir tiré une conclusion hâtive. Oh grand frère, qu'est-ce que tu fais là ah, je comprends, grand frère, tu t'es perdu, hein? Mais non, je suis venu te chercher. Non, non, non, on ne peut rien me cacher, je sais tout, je vois tout. Cette grande maison appartient au docteur Barjok. le travail du docteur Barjok est de créer des inventions incroyables. Il y a plein de jolies machines comme on en a eu au laboratoire Pokémon. Tu devrais rentrer, grand frère. Ouais, il là... y a Allez voir. Eden, cette fille est ta petite sœur, non Parfois, elle vient ici. Elle se balade partout. Darius a du mal à garder un œil sur elle pour qu'elle n'enlève pas le Docteur. Ah oui, Eden, tu veux jeter un œil euh, aux inventions du Docteur Barjok, ça te dirait Très bien, par ici. Suis Darius. Il ne peut pas dire « Suis-moi » dire « Suis Darius ». Bien, Darius va te montrer. Dis <rire> pas je non Les inventions de l'inestimable Dr Barjot. Il faut dire que les inventions de Dr Barjot sont uniques au monde. Darius est plein d'admiration. Hein, comment Darius sait que ces inventions sont uniques au monde Il faut l'expliquer. Dans le monde entier, personne d'autre que Dr Barjot ne peut créer de telles inventions. Ainsi, elles sont sans aucun doute uniques au monde. Notre docteur Barjocq, qui est vraiment génial, est en pleine expérience dans cette pièce. Salut docteur, quel drôle de machine tu vas créer cette fois Je veux savoir moi. Oh Cette fillette est encore près du docteur Barjoc. Tarius espère qu'elle ne cause aucun problème. Je vais, je vais aller la chercher. Bon, Darius va te montrer certaines des plus fabuleuses inventions de Dr Barjeu. Darius va allumer le magnétoscope. Ça se fait plus ça le magnétoscope, non hein. Les inventions de Dr Barjeu sont uniques au monde. Darius présente des chaussures hérissons. La semelle est équipée de pointes douloureuses. Darius tient à préciser qu'elle ne stimule absolument pas les points d'acupuncture. Ah, je connais pas ce mot là, hein. Avec elle, au moins, vous savez pourquoi vous avez mal partout. Une vraie innovation médicale. Mais quel bavard, celui-là <rire> incroyable, non Et ce n'est pas tout. Tu peux voir les inventions fantastiques du docteur sur cet écran. Darius te donne la permission de l'utiliser quand tu veux. Ouais, mais moi, je veux juste chercher ma petite soeur. Viens là Salut grand frère Alors c'est déjà vu il euh, y a même pas deux minutes. Hein. <rire> c'est un drôle de dessin. C'est le dessin détaillé d'une machine très étrange. Hein Tu rentres déjà à la maison grand frère Et tu viens d'arriver Ah je comprends, je dois te montrer le chemin pour rentrer hein. Euh, c'est l'inverse. Bien je vais faire ça. Je vais te ramener à la maison. Genre elle inverse les roules. Elle joue aux grandes soeurs et moi je suis le petit frère. Mimi, on rentre à la maison avec grand frère. Allez, on y va. Je reviendrai, docteur. Au revoir. Est-ce que je vais dans sa part, mais on va partir. Mmh. en fait, mon garçon, depuis combien de temps es-tu là, hein De ton qui est comme ça tout le temps. Tarius dit, car un génie ne réagit pas comme une personne ordinaire. Est-ce que ça veut dire un peu tête en l'air et dans la lune Les gens disent que le professeur Cyrus est un génie, non Voilà, l'enfant, cette zone est interdite. Ok, merci. Mmh. Oui. Donc on est de retour au laboratoire Pokémon. J'ai ramené la petite soeur. Maman, nous sommes revenus! Oh Lila, n'étais-je pas interdit de sortir seule? Non, maman, tu ne comprends pas, grand frère était perdu alors je l'ai ramené. Oh la menteuse! Si je n'y étais pas allée, je suis sûre qu'il serait en train de pleurer qu'il faudrait rentrer à la maison. Pas vrai, grand frère? Eh bien, eh bien, Lila, tu es une fille très courageuse et pleine de ressources. On essaie. C'est assez pour aujourd'hui. De plus, Gwendal doit en avoir assez de t'attendre. Oh mince, j'étais en train de jouer à cache-cache. Toi -cache. Vous voyez, elle s'en rappelait même plus. Bon grand frère, on se voit plus tard. Eden, merci d'avoir retrouvé Lila. Ah oui, le professeur Cyrus voulait te voir, Eden. Va le voir tout de suite, s'il te plaît. C'est bon là, La couverture, elle bouge. Ah, oh, c'est ma soeur encore. <rire> que dois-je faire pour qu'il me prête ses lunettes loucheuses Réfléchis, Lila, réfléchis. Quoi Grand frère Je suis occupée à réfléchir. Si tu as sommeil, tu peux prendre mon lit pas dans son lit en vrai j'aimerais pas qu'on dorme qu dans mon lit sauf si c'est un amour une amoureuse Pourquoi je suis revenue là Je suis là. Non, faut que je cherche le professeur Cyrus. Je pas par là. pas au bon endroit. Mais je suis allée. là. Bon, je... eh, vous savez quoi, je vais parler aux gens. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Le monsieur a la blouse blanche, quoi. Salut toi, Eden. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Comment ça va Eh bien, je travaille sur une machine permettant d'attraper des Pokémon. Elle est enfin presque terminée. Je dois me concentrer pour la terminer. Non, bah... Il me dit la même chose que tout à l'heure. Je c'est pas ça. Ça doit être la tête. Nous sommes en train de développer un système pour obtenir, purifier les Pokémon obscurs. Purifier est le terme utilisé pour décrire le processus où la conscience vie d'un Pokémon obscur Il commence à se, à se rouvrir pour revenir à son état d'origine. Blablabla, blablabla, bla c'est pas toi que je cherche. Le professeur Cyrus, Sirius... il est Le petit pépé, là, il a aidé. Oh Eden, c'est bon de te revoir. On était, Où étais-tu parti Le directeur, le professeur Cyrus vient de descendre. Tu ne l'as pas croisé Bah ben non. Donc apparemment, il est en moi. Ah bah ben voilà, quand j'y suis allé tout à l'heure, il était pas. Et maintenant, il, il est là. Oh là voilà les gars on va terminer sur cet épisode je vais sauvegarder et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2